Voilà, on en termine avec notre super week-end euh, Star Wars euh, X-Wing. Ça fait longtemps. Ouais, pas se tromper, hein, parce que <rire> on a les mots qui sortent un peu, un peu facilement. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait, qu avait pas proposé. Et là, on va euh, vous présenter la canonnière La canonnaire droïde. <rire> Est-ce qu'elles sont en, en double langue Non, la canonnière droïde PML. Allez, lâchez un petit pouce. C'est parti, parti. On y va. Allez, dernière euh, présentation du week-end avec euh, cette très belle canonnière euh, euh, des droïdes. Mmh. Je commence la vidéo pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, on vous parle de cette boîte à gagner qui est euh, la bataille épique, qui est euh, notamment la possibilité de jouer en escadron hein, mmh. euh, tous ensemble avec, avec des groupes. Donc il euh, y a les gabarits, il y a les règles, il y a plein de choses qui sont contenues dans cette petite boîte. Et nous, on a décidé de vous l'offrir à la fin de ce week-end X-Wing sur la page Pyro. Parce que ça nous fait plaisir. Et puis parce que malgré qu'on n'en parle pas assez souvent, on adore X-Wing et on a l'intention d'en parler de façon plus régulière. Ouais. Allez, c'est parti. On revient à la fin de la vidéo pour vous donner les modalités. Mais à mon avis, va au moins un minimum falloir être abonné. Donc si ce n'est pas déjà fait, c'est le, le, le moment. Allez la petite euh, droïde euh, canonnière droïde, elle est super belle. Ah ouais, moi j'aime bien. Hein mmh. petit scarabée, euh, mmh. petit scarabée, très très très fin, plein de détails, euh, avec son regard, euh, avec son regard très très sévère, avec mmh. plein de canons dans tous les sens. Elle bon est missile, ouais, ouais. vraiment vraiment très très très très bien mmh. réussie et très bien peinte aussi. Ouais. Après c'est vrai que dans la V2 on est plutôt gâté. Mais là, euh, je dois avouer qu'elle est euh, qu'elle est vraiment euh, vraiment choupinette. Voilà. Et elle va moins l'être quand on va se la prendre dans la gueule, <rire> j'imagine. <rire> on regarde les caractéristiques euh, de la plateforme. On va avoir euh, un 2 en attaque, mais sur un arc à euh, 180 degrés rare, ouais. avant. Rare. Euh, oui, il n'y a que trois vaisseaux au total qui l'ont. ben voilà. Ouais. C'est la troisième. Ouais. C'est la troisième. Ouais. Au niveau défense, euh, on est à 1. Oh, un voilà, peu léger quand même. Ouais, bah c'est un fer à repasser. Ouais, bah Est-ce que c'est vraiment un fer à repasser C'est quand même un druide, quoi. Je sais pas, il aurait pu être un petit peu plus véloce, euh, ah. pour utiliser le terme dans les bons sens. Euh, ben bah, voilà, moi je suis un peu déçu euh, de ce petit 1. Par contre, 5 euh, en coque et puis 3 euh, en, euh, en bouclier. On rattrape quand même la chose avec, euh, donc du coup... Un petit, euh, un petit 8 euh, voilà. pour placer pour, pour le truc. Je te laisse parler de la barre euh, de... de... Ah bah, la barre verticale euh, class... Classiquement les barres d'action, bah, calcul. calcul, normal, droïde. Ouais, On sûr. reste constant dans ça. Mm -hmm. Elle a le ciblage. Donc, ouais. Ça veut dire qu'elle va pouvoir balancer du missile. Du missile en voilà. même temps, c'est un peu importera ça. Voilà. Elle va pouvoir faire un tonneau en rouge. bon Ça peut rouge, sortir des emmerdes. Ça. Moins, ça peut sortir... Euh, voilà. ouais, ouais. Et elle... Quand même elle peut sortir des emmerdes, mais toi tu y restes grâce à son angle à 180. Mmh, mm, mm, mm, ça peut être sympa. Oui, parce qu'en fait ça va juste la décaler, et donc du coup elle va pouvoir sortir de ton arc de tir, voilà. mais toi tu vas y rester. Voilà. Ouais. Et un rechargement plus calcul en rouge, mmh. comme ça ça permet euh, dans la défense que quand on recharge, faut pas oublier qu'on prend un jeton, euh, on peut pas attaquer. Mmh, D'accord, ok. Donc, euh, ça sera juste pour la défense. Bon, vu qu'elle a 1 en défense, on optimise hmm. On optimise l'action en fait. Voilà, sa chance de d'accord. Ah, Et tous les châssis ont le droit aussi à viser, interconnecté. Mm -hmm. Qui va permettre... Donc vous ne pouvez pas dépenser vos verrouillages pour relancer des dés d'attaque. Donc ça c'est plutôt négatif. Et tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez relancer un nombre de dés d'attaque inférieur ou égal au nombre de verrouillages. Allié sur le défenseur. J'ai rien compris. Donc, quand tu verrouilles un, un adversaire, tu vas pas pouvoir utiliser ces verrouillages pour relancer les dés. Ben, ça sert à rien de verrouiller, à part de pouvoir lancer des missiles. Okay, voilà. voilà. Bon. Mais tu vas pouvoir utiliser les verrouillages de tes petits copains, sans les dépenser, pour relancer les dés. Bon, c'est shit. Donc, par contre, il faut utiliser, je pense, le... Cette canonnière que dans des listes où en fait bah, tu vas utiliser du missile à, ah ouais, euh, à ouais. Tarlarigo. Ah ouais, ah ouais, Parce que si tu es obligé de. Oui, oui, oui. oui. Si tu es dépendant de tes potes pour cibler, ça va être ouais, galère. Va être la galère. Par contre, effectivement, si tu es en mode missile, et, et Dieu sait qu'elle est en bombe à contusion, ça compte aussi Non, ça demande pas de. Euh, non, non, c'est oh, que, que les missiles. D'accord, ok. Donc euh, voilà, il bon. faut, faut se garder, elle, plus des, euh, mmh. des droïdes. Euh, non, on est chasseur chand... classique ou des euh, des Yena, quoi. D'accord, ouais, ouais, On était en, on était en initiative 1. Oui, on s'étonnera d'avoir une deuxième initiative 1. Voilà, mais nommé. Mais nommée. DGS047. Mm -hmm. Toujours des noms simples. Mm -hmm. Donc il va lui aussi avoir euh, la visée euh, interconnectée. Donc voilà. on ne reviendra pas sur la visée interconnectée, vous l'avez compris. Mais il va nous rajouter. Après que vous avez effectué une attaque, ouais. si le défenseur est dans votre un arc de tir classique, classique. Vous pouvez le verrouiller. Puis, si le défenseur est dans votre bullseye, il gagne un marqueur de contrainte. Ah, eh. Donc, il faut voir la différence de points entre les deux, ouais. mais si la différence de points est pas énorme, vaut mieux ouais, celui-là, celui parce que ouais. pour un ou deux points, son que que euh, pouvoir il est, il je est net. Je bénéficie de mon super arc, parce que de toute façon, je le laisser utile. Avec cette carte, j'ai une deuxième condition pour un arc classique, ouais. et puis, j'ai une troisième condition pour un arc, un arc wow. bull D'accord, pas mal. Ouais, c'est qui se coule, quoi. D'accord. Bon, il faut voir la différence de prix, mm -hmm. effectivement, mais si elle est minime, il, le, le premier sert à rien. Le prédateur séparatiste, lui, c'est exactement comme le chasseur non nommé, sauf qu'il a une initiative 3. Bon, voilà, il faudra voir la différence de prix pour voir si... Ils ne sont pas fait chier, hein euh, <rire> oui, ouais, Après, il faut voir la, fatigué, la différence de... <rire> d'initiative. Après, on a un prototype prot géonosien, géonosien avec oui. deux points à côté. Ça veut dire qu'on peut en aligner deux. deux voilà. voilà. Et je conseille d'ailleurs pour faire, un, on va dire un petit combo bah, d'aligner deux. D'accord. Ces deux-là, parce que lui, c'est un peu, un peu galère. C'est tant que vous effectuez une attaque de missile ou de canon, mm -hmm. vous pouvez retirer un marqueur de rayon tracteur du défenseur pour relancer jusqu'à deux des d'attaque. Alors, vous pouvez euh, relancer des dés d'attaque, mais il faut un rayon tracteur. Ouais. Donc, ça t'oblige, en fait, à ce que tu as un autre vaisseau que toi tire sur ta cible avec un rayon tracteur. Ouais, qu'est-ce qu'on a en rayon tracteur euh... bah, On a les canons, donc, Ouais. qu'elle euh, peut porter, par exemple. Ouais, ouais. Donc, tu prends ah deux oui, donc il en faut une deuxième, voilà. oui. Voilà. tu prends deux prototypes géonosiens. Hum. Tous les deux, tu les équipes d'un canon rayon tracteur, mmh, comme ça mmh. tu choisis le meilleur des deux mmh, dans son mmh, angle. Mmh, mmh, mmh. Il tire, il fait le rayon tracteur, et le deuxième prototype géonosien, bah, il va dépenser le, le, le jeton rayon tracteur pour... pour j'ai compris, bon. j'ai compris. C'est vraiment un, un duo quoi. Alors du ouais, coup ouais, c'est ouais, un, un, duo. Duo, du un, un duo qui délai va, délai qui va ouais. se voir sur la table, et puis le mec il va dire je t'en négocie une, et puis c'est réglé, c'est fini, tu rentres à la Après il faut voir aussi si... Les points qui parce que si c'est trop cher... C'est quand même vachement euh, prise de tête d'utiliser de, une de tes prototypes avec ouais. ton, euh, ton rayon tracteur qui va diminuer la défense de l'autre mmh, pour attaquer mmh. avec l'autre. Enfin bon, bah, c'est. Euh, ouais, d'accord. Bon. C'est casse-gueule. Hein. Ouais, c'est à, à test. C'est pas, hein, pas au, ultra optimisé. faut voir le, le coup de la. En tout cas, je dis un truc qui n'a aucun intérêt, mais les infographies sur les cartes sont très belles. Mmh. Ah, ah, oui, oui, Ceux-là, oui, c'est ceux oui. les plus belles qu'on a vues euh, ce week-end. En termes de points, j'ai l'impression j'ai comparé un peu ouais. avec le reste. Kevin, Donc, le senteur de points. Voilà, <rire> je me dis entre 30 et 40 points. Quoi. Ah ouais D'accord, ok. En termes de stats, ça ressemble à la canonnière euh, que tu adores euh, des... des euh, des chewy, là de, de est te... elle est moche c'est laid donc elle a un lait. peu ces stats là et aussi avec une barre qui, qui lui correspond plus ou moins donc. Euh, c'est donc... pourquoi je perds avec wing parce que moi je joue des vaisseaux que je trouve beaux donc forcément <rire> du coup je perds non mais par contre si c'est gouré sur les points que valent euh, les, les, les, les trucs, dans, le dans les commentaires vous le défoncez il adore ça <rire> je, me dis, voilà, je me lance un peu dans le pronostic non allez vas-y vas oui. ouais, <rire> après on a l'oppresseur dans des Danderon, ouais. Après, donc, lui, c'est, après avoir exécuté un tonneau mm -hmm. ou un dérapage, mm -hmm. si vous êtes stressé, gagnez un marqueur de calcul. Voilà. Bah, pareil, c'est net, c'est bien. C'est enfin, facile ouais. à comprendre, là, tu vois, ça, c'est plus pour moi. Tu fais un tonneau, de toute <rire> façon, il est rouge, grâce à ça, tu vas quand même réussir ouais. à faire un Voilà, un exactement. Calcul. Et on va voir aussi... Le dérapage, qu'est-ce que c'est après mm -hmm. Et ça aussi, on peut faire donc un dérapage qui nous stresse, donc on va pouvoir avoir un jeton de calcul. D'accord, on regarde DGS286 avant, puis parler. après on dérape. Euh... On va déraper. Hein. Allez, on va promis. Faire un drift. Un drift. Dans... Non, Rallyman. <rire> bon, on va parler de DGS256, j'adore les noms. 286. 286. 256, c'est son frère. <rire> ben oui, c'est une grande famille. <rire> <rire> On a oublié de parler de ouais. l'initiative, l'initiative 3. Mmh. C'est la meilleure de... qu'on peut avoir sur ce châssis. Il y avait celui d'avant euh, Oui aussi, oui, enfin le max c'est 3. Ouais d'accord. Oui c'est pas transcendant, ouais. Ouais, ouais, ah, ouais. pas... Tu sens que c'est pas elles qui ouais, vont. Euh, qui vont s'en ouais. manger plein la tête avant de pouvoir. <rire> C'est ça le problème. Est-ce qu'elles seront encore en vie au moment où vous allez vouloir les jouer <rire> Ça peut être un problème. Quoi. Alors, avant de vous engager, vous pouvez choisir un autre vaisseau allié à portée 0-1. Ce vaisseau vous transfère un marqueur de calcul. Ouais. Ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça va de toute façon en totale synergie avec tous les autres droïdes. Voilà. Les autres droïdes... Euh arrête pas de se donner des, des calculs ça des ressemble comme ça, des calculs, ouais non, elle est nulle cette dingue. non mais ça ressemble finalement un petit peu aussi à savoir les gens avec ce je te refile le commandement quoi. Voilà, c'est bah du ils cascading sont, euh... voilà, ils sont toujours ouais, dans cette euh, optique là de. Bah c'est un seul et même cerveau en fait mmh, d'accord. Mmh, ouais, ouais, et... euh, ouais, ouais, comme dans Star Trek tu voulais nous parler d'un petit de mouvement euh, oui parce que Oups, avec ce vaisseau, on va aussi avoir le droit à une modification. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est automatique dans le vaisseau ou si ça sera payé euh, à part. Ouais. J'espère je, pas quand même. Ce sont les stabilisateurs Répulseurs, répulseurs inactifs inactif ou actifs et actifs. Okay. Je te fais de la place, vas-y. Donc mise en place à équiper avec cette phase visible. Donc c'est diminuer la difficulté de vos manœuvres en ligne droite. Hmm. Ça déjà, c'est plutôt bien. C'est bien. Ça, euh, ça on de... en a parlé du dial On n'a pas parlé du dial Ah tiens, on va parler un tout petit peu du dial avant. parlons excusez-nous, on n'a pas parlé du dial. Euh... C'est un <rire> Ouais, du coup, ouais effectivement. Wow, il y a un taquet de rouges. Voilà, c'est un peu son gros problème. C'est qu'en fait, il a pas mal de, de mouvements possibles. Mm -hmm. Mais un gros paquet, c'est des rouges. Mm -hmm. Il va jusqu'à 5, quand même. Voilà. On, on peut aller jusqu'à voilà. Euh, et il peut aussi se stabiliser, c'est un grand classique là dans cette, euh, dans, dans cette vague. Dans cette vague là, ouais. Vague, ils peuvent tous, il se euh, tous se stabiliser. Et il a euh, que 4 euh, euh, capacités euh, bleues une à vitesse 1 tout droit, vitesse 2 tout droit, vitesse euh, à angle droit à vitesse 2. Mm. C'est tout. Waouh Effectivement, il va vraiment falloir le reposer. Au niveau vitesse, pour qu'il euh, récupère, ouais, quoi. Grâce à ça, justement, bah, tes lignes droites, vitesse 3, se transforment en bleu. Mm, mm, mm. Et vitesse 4 et 5 se transforment en blanche. Voilà, bon, tu, ça va. Tu, euh, ça compense un peu. C'est la carte obligatoire, en fait, le stabilisateur euh, de répulseur. Oui, alors, voilà, cette... la question, c'est est-ce que c'est obligatoire Et combien ça coûte, si ça coûte bah, Ça me paraît obligatoire, vu le dial qu'il y, ouais, ouais, qu euh, y a. Après, c'est voilà combien ça va coûter, quoi. D'accord. Et quand on la retourne, on va dire avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez, on n'est pas obligé, retourner cette carte. Donc, quand on retourne cette carte, là, on passe en actif. Et là, ça va nous permettre de faire des dérapages. Des drifts. En fait, c'est plus X-Wing, c'est Fast and Furious, on dérape. Des drifts. <rire> Bienvenue à Tokyo. Après avoir révélé une manœuvre de virage sur l'aile mmh. ou de virage serré, mmh. Vous donc, devez. il y en a quand même un bon paquet. Il y a même la totalité des virages possibles. Quoi, mm, euh, mm, pratiquement. Pas si les 1, ni les un... 4 et 5. Non. Bon, 4 et 5, normal ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le, le donc 2-3. Vous devez effectuer cette manœuvre comme un dérapage, puis retourner cette carte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dérapage Ah bah, oui, je veux voir ça. Allez, vas-y, dérape, mon guigui. Alors, on prend cette figue. C'est un aile de tonon, des trucs comme ça, non Ou... C'est un peu un mix comme ça, en fait... Hum... Ça, on va prendre donc un, un virage serré ouais. sur le côté, ouais. on met au milieu mm -hmm. et en fait on va le déplacer comme ça. D'accord. Ah, Pareil là. de l'autre côté. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais. Alors attention, on ne peut pas faire en arrière, c'est toujours en avant. D'accord. D'accord ok. Comme ça ou comme ça. Voilà. Ah. Donc, c'est soit l'arc à, à, à 90 degrés, soit, ouais. le, soit le, le smooth. Quoi. Et okay. aussi bien à 3 qu'à 2. Donc, en fait, bah, on a un arc de mouvement quand même qui est, euh, qui est plutôt sympa. Ouais, ouais, ouais. En plus, il ne faut pas oublier que lui, il tire à 180. C'est ce que j'allais dire. Tu gardes de Donc toute façon ta cible. Ta parce qu'en fait, tu vas lui. Hop voilà. hop là, voilà. Tu, lui lui tu vas le toi, sortir. Quoi. Quoi. Ouais. Et le tu vas te sortir de, de, de, voilà. des emmerdes. D'accord, donc on a quand même un dial qui est un peu capillotracté, mais on a ce stabilisateur qui te permet de virvolter autour, euh, autour, autour du truc quoi. Ouais, c'est génial C'est le premier vaisseau qui sait faire ça, ouais. et d'après le créateur du jeu, ça sera peut-être le seul vaisseau qui pourra faire ça, c'est pas dit qu'il il refond pour d'autres vaisseaux D'accord, comment je tu sais des choses pareilles euh, je, non, non, je, je regarde d'autres vidéos d'autres personnes Je, je te trompe, en fait. Déjà, il y a Toto qui part sur d'autres chaînes. Euh, en fait. Vous avez vu ce que je suis obligé de subir euh, On euh, est méchants. Hein. Vous êtes méchants. Okay. ok. Et puis, ben, à la fin, si je veux la retourner dans l'autre ouais, sens, la retourne après, dans l'autre sens. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre non dérapage, vous pouvez retourner cette carte. Mm -hmm. Alors, le petit souci, c'est que c'est vrai que le dérapage, c'est sympa. Mm -hmm. Mais c'est aussi téléphoné. Ouais. Mais vu la dose de virage que tu peux faire... Ça C'est ben téléphoné contre moi, ça marchait. Hein, ouais, ouais, ouais, euh... bon. <rire> <rire> en tournoi, euh, mais, on va pouvoir euh... arriver de loin. Mais l'un dans l'autre, ça va. C'est pas. Euh... Faut, faut voir son coût. Moi, j'espère que ça va coûter zéro. Mm -hmm. J'avoue. Parce que ça, ça donne des possibilités, mais c'est pas non plus. Euh... Flamboyant, quoi. C'est un peu la, les ailes repliables des x wings ouais, C'est gratuit. Ouais, ouais, euh, ouais, Il voilà, ouais, ah, faudrait gratuit. que ce soit gratuit pour vraiment être euh, je totalement. Je, je euh, pense totalement que voilà. ça va être gratos ou peut-être un hmm. point histoire de. D'accord. Donc voilà, c'est un peu le petit truc spécial de, de ce vaisseau, c'est pouvoir donc déraper. Ok. Qu'est-ce que tu as autre chose à nous montrer donc ben Maintenant, on va passer aux cartes. On n'a pas énormément par contre de cartes. Euh, Très bien. Par rapport aux autres. Et on va commencer donc. Kalani, Kalani. c'est un droïde, séparatiste, solitaire, c'est pourquoi solitaire Solitaire, en fait, tu ne peux mettre qu'un seul type de ces droïdes-là dans, dans ton escape. D'accord. Il y en a plusieurs, tu as Kraken, KZB4 et TA-164. Mais, mais dis donc, peu. heureusement que ah, tu une petite... Ah, ah, putain, il a bossé <rire> Et malheureusement, Kalani, on va pas se le cacher, moi je le trouve comparé aux autres, Totalement... Euh, on peut nul, le mettre là, à la mais... poubelle. Ok, d'accord. <rire> on si on en parle quand même ou... on, on va en parler quand même, mais moi j'avoue que je n'ai pas tellement trouvé par rapport aux autres son, son petit truc. Charge 3 avec 3 petites flèches quand même. Ah oui, il va toujours recharger. Lui, il bien. décharge. Il, il, il s'en sans Décharge. Top Pour l'instant, c'est bien. Il, il donne, ouais, il donne le, le, calcul. le calcul à un vaisseau qui ne l'avait pas. Voilà. Comme, par exemple au site infiltrator. Voilà. Et après, c'est après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre... S'il est dans le bousaille d'un vaisseau allié à portée 03, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, ce vaisseau allié verrouille ce vaisseau ennemi, puis gagne un marqueur de stress. Ouais. Voilà, donc faut qu'il soit dans le bousaille. D'un vaisseau allié. Et voilà, tu le verrouilles, mais tu marques un... Tu, le problème, c'est que tu gagnes un marqueur de stress, C'est mmh, quand même mmh, méga chiant. Mmh, mmh, ouais, ouais, je comprends. Alors... De lui-même, là, il peut être sympa quand même. Ouais, Mais ouais, en ouais. fait, c'est en comparatif des autres. Ouais, les ouais. autres, quand même, malheureusement, lui, hmm. pour moi, lui, lui passent largement devant. Quoi. Donc, c'est dommage. Donc, hormis, sauf s'il coûte vraiment que dalle. Hmm. Sinon, je le trouve malheureusement beaucoup plus faible par rapport aux autres. D'accord. OK. Next. Une qu'on a déjà parlé euh, hier. Mm -hmm. Ah oui Voilà. On en reparle quand même, Pff, la nacelle multimissile, voilà, donc dont euh, on a dit qu'elle était le quand même. Qui... qui tire à 180. Moi j'ai euh... envie de dire allez voir la vidéo d'hier. Voilà. Il faut <rire> en savoir un peu plus, mais moi je l'aime bien, je trouve. Je trouve que un bon missile, bah, De mais... toute façon, hier, on avait dit que même sur ce vaisseau-là, euh, elle s'imposerait. Mm. Euh, on, on, on a dit que, voilà, il euh, y avait vraiment moyen de péter euh, un tir, un tir de malade. vas-y, ouais. on la relie quand même, parce qu'on va être sympa avec les gens. Bah, C'est une attaque, mm. donc, euh, calcul ou euh, visée. Mm. On dépense une charge. Mm. Si le défenseur est dans votre arc de tir classique, vous mm. pouvez dépenser une charge supplémentaire pour lancer un dé supplémentaire. Donc, on passe à 3. Et si... Le Et défenseur dans le est dans le bousaille. Vous pouvez dépenser deux charges pour lancer jusqu'à 2 dés supplémentaires. Voilà, c'est sympa. Ouais. Passons à la suite. La bombe à concussion, ça concuse. Ça concuse. <rire> Charge 3 Alors ça, on en a deux. Non. Ok. Ah, il y a un petit schnubidu. Ok. Un petit, petit d'accord. De... Vas-y, je laisse lire. Donc c'est un truc qu'on largue à l'arrière du vaisseau, du coup. Voilà. C'est hein une, une bombe, donc euh, utilisable par tous les poseurs de bombes, donc euh, aussi bien euh, les bombardiers que, euh, ouais, que ouais, ouais. les autres. Hein, ouais, donc ouais, ça, c'est ouais. pratique. Donc là, cette bombe qui a trois charges, donc pendant la phase de système, classique pour les bombes, si n'importe quelle charge de cette carte est inactive, donc retournée mm -hmm. vous devez dépenser une charge pour larguer une bombe à concussion. En gros, une fois que tu as commencé à larguer les bombes, ces bombes-là, à chaque tour, pendant au total 3 tours, tu vas lancer toutes tes bombes. Quoi. Faut que tu les lâches. D'accord. Voilà. Ouais. Tu as envoyé la purée, tu, tu continues tu, à Tu, la tu, fini, tu te retiens pas. Ne te retiens hein. pas, envoie la purée. Non, t'envoies la purée. Donc, c'est bien et pas bien. Parce qu'une fois qu'il y a... Après, je vais taguer moins de 18 ans. Donc, c'est un problème quand même. Que une fois toi que tu as, as balancé, Mmh. Tu peux plus t'arrêter. Ouais, euh, tu peux mettre ça aussi bien dans la tête à tes potes. <rire> Ce qui est quand même gênant. Ça. Oui, c'est vrai. Genre, ah oui. t'en fous partout, quoi. C'est ça info qui est, est problématique. C'est vraiment dégueulasse. Allez, allez, allez. Et donc, euh, une fois que tu l'as lancé. Ah non, pardon. Euh, donc, si possible. Okay. <rire> Euh, sinon, vous pouvez dépenser une charge pour accueillir une bombe à concussion. D'accord. Une fois que tu as commencé, donc tu, mmh, tu la balances. Mmh. Et qu'est-ce qu'est fait cette charge, Vas-y, raconte-moi tout, fais-moi rêver. Donc à la fin de la phase d'activation, comme toutes les bombes, elle explose. Ce qui permet à toutes les portées 0 ou 1, je me permets de... Vas-y, lire, lire le barouille, attends, voilà. on n'est pas des, on pas des euh, bibliothèques non plus. 0 ou 1 de, de tous les autres vaisseaux, ou de tous les engins distants aussi, ça peut mmh. affecter les engins distants vous attribuez une carte de dégâts face cachée. Net, cache. Voilà. Bon. Puis, chaque vaisseau à portée 0-1 doit exposer une carte de dégâts. Sauf s'il gagne un marqueur de contrainte. Ouais. Donc voilà, c'est encore un choix de ton adversaire. Ouais, ouais, soit ouais, la... c'est marrant, tiens, euh, ça c'est la... des nouveautés de laisser choisir Il le mec d'en face. Soit euh, bah, sa carte de dégâts qui vient de se choper. Ouais. Donc à passer, faut pas oublier qu'elle passe le bouclier, mmh. ce n'est pas négligeable. Mmh. Eh ben, soit il la retourne, soit il se tape un marqueur de contrainte qui va l'handicaper pour le prochain tour. Mmh. Donc c'est une bombe qui peut. Euh, pareil, il faut voir son coup, mais ça peut être sympa. Quoi. Mmh, mmh. Alors, le, le truc le plus handicapant, c'est qu'une fois que tu en as lâché une, il faut plus lâcher les... toutes les larguer, ouais. mais ça va péter à tout va. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais, Donc ça, c'est plutôt une bombe que je préconise pour euh, bah, les bombardiers, par exemple. Ouais. Parce qu'eux, ils, ils peuvent avoir le choix mmh. de comment ils la larguent mmh, mmh. et de vous mettre aussi un. Un personnage qui permet aussi de, de changer un peu le... L'orientation, en, euh, ouais, en, la, en la poussant un peu. Ouais. Voilà. Ouais. Comme ça, tu vas pouvoir un peu disséminer toutes tes mm -hmm. bombes qui vont péter. À quel, quel moment table. du jeu, tu te sers d'un truc comme ça Ça, c'est à la phase de système. Non, mais à, à, à quel tour, dans ton avis En début de partie, en milieu de partie, fin de partie ah, bah, Quand c'est la grosse euh, quand mêlée. Quand c'est la grosse euh, ouais. mêlée, là. ça finit toujours en gros pâté votre jeu. Là. Tout à coup, là, il faut... Mais justement, c'est avec des bombes comme ça, ça, ça va calmer mêlée, les gens. Ça, ouais. Ouais, ça ouais. va être fini. Très bien. Donc ça, ça, ça peut être sympa. Et ça, c'est ma petite carte préférée, je dirais. La dernière. Ouais. Ok. Donc c'est un double canon. Il faut euh, une double place. Donc euh, je pense que la canonnière va y avoir le droit. Ouais. Mais il a aussi, euh, tous les IG 88 des racailles qui peuvent l'avoir. T'as pas vu, t'as pas regardé là dans les dans les slots. Ah, bah, le, la canonnière. Je... oui bah oui oui, oui oui oui c'est oui, sûr c'est sûr là. Ouais. Et elle, bah, elle est surtout, euh, pour optimiser le tir, en fait, elle est très pratique pour les droïdes. Mmh. Parce qu'elle est tir à 3, mmh. portée 2-3, mais ah, attention, ouais. les bonus de portée s'appliquent. Parce qu'elle n'a pas le petit missile. Ok. Donc si on a à portée 3, ton adversaire pourrait avoir un dé supplémentaire de défense. D'accord. Mmh. Mais, en attaque, si vous, avez, si vous êtes calculateur, donc que dans votre barre d'action, vous avez calcul, mmh. le défenseur n'applique pas le bonus de portée. D'accord. Donc, bah, pour tous les chasseurs droïdes et pour IG-88, surtout le B, mm -hmm. parce que pour rappel, le IG-88B, quand il rate une attaque, il peut faire une deuxième attaque gratuite de canon. D'accord. Donc, IG, tu, tu y fais sa petite attaque à portée 3, par exemple, mm -mm -mm -mm -mm. limite t'espères que ton adversaire, il va utiliser ses, ses jetons de concentration, ça le bouffe, as raté, tu fais ton attaque canon Avec ça. laser synchronisé et lui, il n'a pas le bonus, tu vois. Voilà. Ouais. Ah, elle voilà. est sympa. Il faut, faut voir le coup, mais ça, et la bombe, et le missile, en fait, tu vois, ça c'est trois... Tu euh... vas jouer séparatiste quand on <rire> va faire la partie. <rire> ouais, pour tester, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bien les... Normalement, j'ai de, de quoi faire. Normalement, j'ai de quoi faire. Eh bien, merci beaucoup, Kevin, pour ton temps euh, accordé à cette, à cette nouvelle vague de X-Wing. Mmh. J'espère qu'on euh, refera euh, des vidéos de ce même acabit. C'est le grand retour de X-Wing euh, ah oui, oui, oui. euh, sur la page. Je peux vous dire que Kevin me ta pas mal euh, pour que ça revienne. <rire> Et puis ben, moi, je suis content parce que ça commence à me, à me plaire beaucoup, euh, ce qui sort. Je, je, voilà, ça correspond un peu plus à mes ah, attentes. Oui. Donc, euh, on acte ce week-end le grand retour de X-Wing sur la page Pierrot. Le, le, le jeu est loin d'être mort vu qu'ils ont déjà prévu une future vague. Oui. Donc, euh, on vous en je parlera encore, aussi. Euh, mmh, mmh, mmh, mmh. Je pense. Et pour fêter ce grand retour, je l'avais promis en début de week-end, en milieu de week-end et donc en fin de week-end, on va vous faire gagner cette euh, boîte de la bataille épique, mmh. euh, qui est une extension multijoueur et qui permet euh, euh, bah, notamment de euh, jouer avec euh, plusieurs. Euh, en, en, de toute façon on a fait une vidéo. Je vais la mettre, je vais la mettre en, en, lien, en lien par mmh. ici. Euh, on a fait une vidéo qui, qui, qui unbox cette boîte, on n'avait pas eu le temps de faire la partie parce que c'est vrai qu'on avait été pris par plein mmh. d'autres projets et promis euh, on la fera on mais aujourd'hui on vous fait gagner mmh. cette boîte, bon, bah, on va être très très simple euh, je vais vous demander de vous abonner parce que euh, voilà ça me paraît, ça me paraît cohérent mmh. euh, les likes tout ça je ne peux pas vérifier parce que quand vous likez ou vous unlikez on ne voit pas qui c'est par contre, euh, je vais vous demander de me dire que vous voulez la gagner. Hein, parce que je ne vais pas l'envoyer à quelqu'un qui est abonné puis qui ne joue pas au X-Wing ou qui n'est pas intéressé. Étant donné qu'on est déjà euh, plus de 4500 sur la page, ça fait du monde si je tire ou oui. ça. Donc vous me mettez en commentaire de sous cette vidéo-là, et uniquement sous cette vidéo-là, pour pas que je sois obligé d'aller vous chercher dans tous les sens, euh, que euh, vous m'exprimez votre envie euh, d'avoir euh, cette boîte. Et puis j'ai quand même envie de poser une petite question. Mais à partir du moment où le premier aura répondu, tout le monde va copier <rire> la réponse. Je vais poser une petite question, voilà. et puis il faudra donner la réponse dans votre commentaire. Cette euh, canonnière, le design de cette canonnière, il est dérivé d'un hélicoptère qui existe vraiment. Je veux le nom de l'hélicoptère. Bonne question. Tu sais ou pas Je... Une petite, petite idée, idée ouais. euh, est-ce que je donne un, un, un, étant donné que tout le monde va trouver, je vais donner une toute petite un, un, un avancée, c'est un hélicoptère soviétique, voilà c'est tout, j'en dis pas plus, donc cette canonnière elle est inspirée d'un hélicoptère qui existe vraiment, et euh, ben, en plus dans votre commentaire vous me donnez la réponse, et, ça, et comme ça je comprendrais que vous voulez participer à ce concours, je ferai le tirage au sort, on est, euh, quoi, le... on est le 16. Allez, on fait le tirage au sort pour le euh, 1er octobre. 1er octobre, on fait le tirage au sort. On décide. Ce sera sans aucun doute Calliope qui tirera dans les euh, bonnes oui. réponses au hasard. Et on vous enverra cette très belle boîte de X-Wing. Oui. N'oubliez pas de vous abonner. Je vérifierai, petit... <rire> à très bientôt. Merci beaucoup. Merci ouais. Kevin. Merci à toi. A très vite, autour d'une table avec des étoiles, de l'espace, des dés et puis des vaisseaux qui bumpent. <rire> Merci à tous, on vous souhaite de bons jeux et puis aussi de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Bon jeu à tous, ciao, ciao. les pilotes.